Je sais pas pourquoi mes employés sont heureux, il faudrait leur demander. Toutefois, j'ai une bonne petite idée parce qu'on a une vision claire chez Academos de où l'entreprise s'en va, mais aussi on a des objectifs qu'on veut tous atteindre ensemble. Puis ça, pour eux, c'est plus facile de travailler. Puis je pense aussi que le bar à bonbons, l'espace de vie, le fait qu'on est à côté dans le vieux port... Euh, qu'on fait du Happy Fitness euh, le mardi, qu'on fait du yoga le jeudi, euh, qu'on euh, a des journées de qualité de vie au lieu des journées de maladie. Euh, je pense que c'est tout ça qui contribue à leur bonheur. On est flexible, on aime l'autonomie, puis on leur fait confiance. Euh, J'aimerais dire à ma gang qui m'ont nominée comme bon boss que c'est facile d'être une bonne boss quand on a des employés aussi extraordinaires.